Qui dit rentrer, dit reprise avec toute activité. Bon, j'essaie d'être poétique. <rire> pour cette année, bien sûr, je reprends les lives du Jeudi Bayarmel, étant donné que ce live a vraiment eu un franc succès. Cette année, j'ai décidé de commencer fort avec un thème qui est quand même, pour moi, très parlant, qui est le saut quantique. Faire un saut quantique, qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes curieux, si vous avez envie de savoir, c'est ce jeudi sur Facebook, sur Instagram, en live. Donc n'hésitez pas à me poser des questions à ce moment-là. Moi, je serais très ravie de vous apporter un éclairage. En ce qui concerne les séances individuelles, euh, n'hésitez pas à me contacter ou à venir... Dans mon cabinet à Nice ou à distance par Skype aussi, je donne mes séances à distance. Pour les ateliers collectifs, il y a le programme Créer votre propre changement qui va se faire le 11 septembre. C'est bientôt, donc si vous avez envie de vous y inscrire pour vivre ce saut quantique, c'est à ce moment-là. Ensuite, vous auriez aussi au mois d'octobre un atelier sur la confiance en soi. Donc le reste du programme de l'année va venir. Euh, je laisse mon inspiration venir bien sûr et pour pouvoir vous proposer vraiment ce qu'il y a de mieux. Je vous remercie tous euh, pour la confiance que vous me portez et que vous réitérez <rire> à chaque fois. Merci pour vos commentaires, pour les compliments que j'ai reçus, euh, de votre soutien et aussi euh, d'en faire quelque chose de tout ce que je vous donne, de transformer votre vie vous aussi. Merci de prendre le relais et de passer le relais à votre tour. Moi, je vous dis à jeudi avec grand plaisir, le thème, c'est faire un saut quantique. À très vite, mes amis. Passez une bonne journée. Bye bye.